YouTube, j'utilise une M13 avec un viseur de sniper. Vous allez voir, probablement, on a la nouvelle méta que tout le monde va utiliser. Je vous laisse vous régaler. Bon visionnage. Peace. Il marche bien ton régime chaud Alors déjà, ça me fait plaisir que... vous dites que... Vous avez l'impression que j'ai perdu quoi ou quoi C'est pas vraiment un régime. C'est juste je mange sainement frérot. Genre c'est fini les, euh, les les trois kebabs par semaine avec les les trois McDo et euh, et les deux KFC. Donc, euh, en dessert une poutine et ce genre de truc tu vois. Genre j'ai des vrais nutriments qui rentrent en moi tu vois et ça me ça me file une énergie tellement considérable. Tradette chat. Eden Hazard, je viens de tuer les gars. Je vais faire une petite game Avec une arme un peu spéciale Vous allez me dire ce que vous en pensez Alors du coup dans, dans la main gauche J'ai un diamati Et dans la droite C'est une M13 avec Une fois 6 les gars Merde Merde Ouais j'ai visé le haut du corps, mais j'ai mis pas mal de balles à côté. Et lui, il a tiré les pieds, mais il a, il a touché 100% de mes patounes. Troisième fois Vous en pensez quoi de ma M13 avec euh, Wizard Sniper chat Tu es un arc-en-ciel. Défi de la journée, on va faire plein de classes marrantes, je pense. Ça pourrait vraiment être délire. En vrai, t'es trop chaud. En vrai, je vous ai fait une première victoire. Je vais essayer d'en faire une deuxième dès maintenant. les gars. C'est encore se demeurer. Oignon. Putain. T'as dû sauter toi. Parce Est-ce que je me suis foutu de ta gueule tu t'es probablement un demeuré Tu m'as tiré dessus Attends, toi, apparemment Mais abandonne C'est combien de fois que je le tue, les gars, ce qu'on sent rien Je crois que sur, sur mes 16 kills, j'ai au moins 5 ou 6 fois cet abruti. On me l'a volé. On lui a mis une petite balle à la con. Je vous jure les gars que c'est marrant. La M13 avec... Euh... J'aurais un sniper, ça aurait été un headshot. Hein. Je voulais juste vous montrer que c'était facile à mettre. Il aurait peut-être dû prendre le temps de re le frérot. Le non, chat. Yannou, Yannou, dans son Yannou. Se déplacer sur des Yannou. Yannou, nounou, noun, noun, noun, noun, noun, noun, noun. Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou. Ce chat, je suis trop chaud ce matin, qu'est-ce qui se passe, gros? Je comprends pas. J'ai mieux dormi que d'habitude? T'es trop fort. Merci, poulet. Et ouais, j'en peux plus la même chose, mon frérot. Bon. Ils comprennent pas que le viseur sniper, il foule comme ça, tu vois. Ils se disent, mais attends, mais c'est un sniper Et En fait, non, mec, c'est une M13 avec un viseur sniper. Ce qui fait que, bah... mais... À... Un... Non Oh ça marche pas Plus qu'à attendre les gars, je suis sur le bord de zone droite, mais bien. La deuxième en deux games Avec une M13 Vizard Sniper Ça, c'est magnifique Les gars, je suis allé les chercher, les mecs. Je suis allé chercher le mec sur le toit, le mec au rez-de-chaussée. Je suis tous allé les chercher. Cette game, elle est belle. C'est une belle partie. Tu gères T'aurais pu lui répondre ah, le, le mec, les gars, il est tombé euh, au warm-up Il m'a tué, tué deux fois Je l'ai croisé direct Puis une deuxième fois, puis une troisième fois Puis une quatrième, une cinquième, une sixième Ce mec, je l'ai tué six fois dans la même game <rire>